Alors nous allons traiter aujourd'hui euh, l'anatomie euh, du tronc cérébral. Le, le, le tronc cérébral, il représente la deuxième partie de l'encéphale. L'encéphale, il est formé par le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Le tronc cérébral, il représente la deuxième partie de l'encéphale. C'est une structure anatomique qui prolonge la moelle épinière en haut. C'est la moelle épinière qui est contenue dans le canal rachidien et elle est prolongée en haut par le tronc cérébral. Cette structure anatomique qui est le tronc cérébral, elle est située dans la fosse cérébrale postérieure avec le cervelet et le quatrième ventricule. Le tronc cérébral il est formé par trois segments. De bas en haut on a le bulbe appelé aussi myélencéphale, au dessous duquel on a la protubérance annulaire appelée méthéphale ou pont de varole. supérieure et porte le nom de mésencéphale, appelé aussi isme encéphalique. Cette structure nerveuse qui le tronc cérébral, il a plusieurs rôles. D'une part, c'est un centre nerveux dans la mesure où il abrite les noyaux des nerfs crâniens et la formation réticulée. Et d'autre part, le tronc cérébral, il représente un lieu de passage obligatoire de toutes les voies sensitives, motrices et cérébelleuses entre la moelle épinière et le cerveau. Alors, quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours au terme de ce cours, vous devez être capable de connaître la morphologie du tronc cérébral, de préciser les rapports du tronc cérébral avec les structures cérébrales avoisinantes et de connaître la systématisation ou l'organisation fonctionnelle de cette structure nerveuse. Alors, Comme on a dit, le tronc cérébral... C'est une partie du système nerveux central qui fait suite à la moelle épinière. Elle est formée par trois segments de bas en haut, le bulbe rachidien, la protubérance annulaire au pont de Varol et le mésencéphale. Et cette structure anatomique présente à décrire. Une face antérieure, deux faces latérales et une face postérieure. Alors nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'étude de la configuration extérieure du tronc cérébral. Et nous allons d'abord parler de la configuration extérieure du bulbe rachidien. Ensuite, on étudiera la configuration extérieure. De la protivérance annulaire et on terminera par l'étude de la configuration extérieure du mésencéphale. Alors le bulbe rachidien il a la forme d'un tronc d'arbre à base supérieure il est limité en bas par la moelle épinière et en haut il est limité par la protubérance annulaire dont il est séparé par ce sillon appelé sillon bulbo-protubérantiel sillon bulbo-protubérantiel cette structure et cette partie du tronc cérébral il mesure 3 cm de hauteur sur 15 à 20 mm de largeur et il a une direction infléchie en avant et on lui décrit quatre faces une face dite antérieure qui est parcourue en son centre par un sillon comme la moelle épinière dit sillon médian antérieur et latéralement il est délimité par deux sillons dit sillons collatéraux Antérieure. Et donc ces sillons collatéraux antérieurs et ce sillon médian antérieur ils vont diviser cette face antérieure par deux compartiments appelés pyramides bulbaires et autre notion c'est que au niveau des sillons collatéraux antérieurs émergent les racines nerveuses ils vont former la douzième paire de nerfs crâniens, c'est-à-dire le nerf grand hypogloss. Nous avons une face antérieure et deux faces latérales, droite et gauche, au niveau du bulbe rachidien. Ces faces latérales, sont délimitées, comme au niveau de la Mali pinière, par le sillon collatéral antérieur en avant et le sillon collatéral postérieur en arrière. Et cette face latérale droite et gauche, elle est occupée par un noyau nerveux du nerf euh, du tronc cérébral appelé olive bulbaire. Et d'autre part, une autre notion. Au niveau du sillon bulbo qui délimite le passage entre le bulbe rachidien et la protubérance annulaire, naissent un certain nombre de nerfs crâniens qui sont respectivement le 7, le 8 et le 7 bis, c'est-à-dire le nerf facial nerf cochlio-vestibulaire et le nerf intermédiaire de Vriesberg. Et au niveau du sillon collatéral postérieur, naissent les racines nerveuses qui vont former le 9e, la 10e et la 11e paire de nerfs crâniens, c'est-à-dire le nerf glossopharyngien, le nerf vague et le nerf spinal. Donc au niveau du bulbe, on a une face antérieure, deux faces latérales droite et gauche et une face postérieure. Et cette face postérieure, elle est divisée en deux parties. Une partie inférieure qui a la configuration de la moelle épinière, c'est-à-dire il est parcouru par un sillon médian postérieur, lequel est bordé par deux cordons cordon de Gaulle et de Burdac. Et une moitié ou une partie supérieure qui est formée par deux types de structures nerveuses, les corps restiformes et les pédonkyles cérébileux inférieurs cérébileux inférieurs qui sont des structures nerveuses qui lient le tronc cérébral au cervelet, les pédonkyles cérébileux inférieurs. Et entre les deux, pédonkyles cérébileux inférieurs et les corps restiformes se projette une membrane appelée membrana tectoria qui est percé par un trou appelé trou de Magendie par lequel passe le L le LCR par lequel le LCR quitte le quatrième ventricule pour aller se distribuer au niveau des espaces sous arachnoidiens. Donc je récapitule la face postérieure du bulbe. Il est formé par deux segments. Un segment inférieur qui rappelle la configuration de la moelle épinière et un segment supérieur qui est formé par deux types de structures nerveuses l'épidoncille cérébileux inférieur et les corps restiformes droit et gauche entre lesquels on a une membrane appelée membrana tectoria percée par un trou appelé trou de magendie par où passe le liquide céphalo-rachidien Nous avons vu la configuration extérieure du bulbe. Voyons maintenant la configuration extérieure de la protubérance annulaire. La protubérance annulaire qui représente la partie moyenne du tronc cérébral. Alors, cette partie du tronc cérébral qui est la protubérance annulaire, elle est limitée entre le sillon bulbo en bas qui la sépare du bulbe et le sillon pédonculo protibérantiel en haut qui marque la limite entre la protubérance annulaire et le mésencéphale. C'est une structure qui mesure 2,5 cm de haut en bas et 3,5 cm de droite à gauche, c'est-à-dire 2,5 cm de hauteur sur 3,5 cm de largeur, ça veut dire que c'est une structure qui est plus large cohote et qui a aussi une direction infléchie en avant alors on lui décrit à la protubérance annulaire une face dite entérolatérale latérale et une face postérieure la face entérolatérale latérale elle est euh, euh, marquée par un sillon médian antérieur, par où passe une structure vasculaire appelée tronc artériel basilaire. Voici le tronc artériel basilaire qui est une grosse artère formée par la réunion de deux artères vertébrales. Donc, Les deux artères vertébrales droite et gauche se réunissent pour former le tronc artériel euh, basilaire. Et ce tronc artériel vasillaire, il passe dans ce sillon médian antérieur au niveau de la face entérolatérale de la protubérance annulaire. C'est une structure qui a un aspect fasciculé. Et au niveau de cette face entérolatérale émerge une racine, dite la racine sensitive du nerf 5, c'est-à-dire du nerf. Du Vous savez que le nerf trijumeau, c'est un nerf qui est mixte, c'est un nerf qui assure la sensibilité de la face et, la et il est formé aussi par une composante motrice qui gère la motricité de la mastication. Et donc cette racine sensitive, ce contingent sensitif du nerf trijumeau, il émerge au niveau de la face antéro latéral de la protubérance. Donc la protubérance, il a une face antéro latérale et il a une face postérieure. Cette face postérieure, il a la particularité d'être cachée par le cervelet, c'est-à-dire que pour la, vo la voir, pour voir cette face postérieure de la protubérance annulaire, il faut enlever le cervelet pour pouvoir y accéder. Autre particularité de cette face postérieure c'est qu'il forme une partie du plancher du quatrième ventricule Le quatrième ventricule c'est une cavité ventriculaire remplie par du liquide céphalo-rachidien Et ce quatrième ventricule il a une, un toit et une base La base il s'appelle le plancher et que ce plancher du quatrième ventricule, il est formé en partie par la face postérieure de la protubérance annulaire. Autre information, cette face postérieure de la protubérance annulaire, il est parcourue par un nerf crânien qui est connu sous le terme de 4, c'est-à-dire le nerf trochléaire. Après avoir vu la configuration extérieure du bulbe et de la protubérance, voyons maintenant la face, la configuration extérieure du mésencéphale. Alors, le mésencéphale, il correspond à la partie supérieure du tronc cérébral. C'est cette partie-là, où là, on a le bulbe rachidien, la protubérance au pont de Varol et le mésencéphale. Donc, le mésencéphale. C'est la partie supérieure du tronc cérébral et il est situé, on dit, en fer à cheval sur la fosse cérébrale postérieure et la fosse cérébrale, c'est-à-dire qu'il a une partie située dans, située dans la fosse cérébrale postérieure avec euh, la protubérance, le bulbe, le cervelet et le quatrième ventricule et une partie qui est située dans l'étage sous cest c'est-à-dire la fosse cérébrale. Alors ces limites en bas il est euh, son, la, la limite inférieure il est formée par le sillon pidenkylo qui sépare le mésencéphale de la protubérance annulaire. Donc la limite inférieure il est, il est formée par le sillon pédonkylo En haut, la limite il est Mal et n'est pas nette la limite supérieure du mésencéphale, dans la mesure où euh, le mésencéphale il est mal séparé, mal délimité de la structure anatomique qui vient après appeler et qui s'appelle le déencéphale. Ce mésencéphale il présente à décrire quatre faces. On a une face antérieure. Et Cette face antérieure il est formée par deux structures anatomiques appelées les pédoncules cérébraux On a un pédoncule pas cérébileux, faites attention Il est formé par les pédoncules cérébraux droit et gauche Et entre lesquels on a un espace appelé espace perforé antérieur Et cet espace perforé antérieur c'est une L'âme de substance grise perforée par des artères C'est pourquoi on l'appelle espace perforé antérieur. Et autre particularité, au niveau de cette face antérieure du misencéphale et latéralement naît un, un nerf crânien qui est la troisième paire de nerfs crâniens appelé le nerf oculomoteur commun. Je récapitule. Donc la face antérieure du misencéphale, elle est formée par deux pédoncules cérébraux entre lesquels on a l'espace perforé antérieur et latéralement au niveau de cette face naît la troisième paire de nerfs crâniennes. Donc le mésencipale, il a une face antérieure et il a deux faces latérales, droite et gauche, qui sont contournées par la quatrième paire de nerfs crâniens, nerfs trochlières, et une face postérieure appelée le Toit du mésencéphale, donc ça c'est la face antérieure. Ça c'est une vue antérieure du tronc cérébral. Ça c'est une vue postérieure et ça c'est une vue latérale du tronc cérébral. Donc la face postérieure, il s'appelle le toit du mésencéphale et il est constitué par une structure anatomique appelée la lame quadrigimelle. Donc, autrement dit, face postérieure. Toi du mésencéphale ou lame quadrigimelle, c'est la même dénomination qui désigne la face postérieure du mésencéphale. Cette lame quadrigimelle est formée par un certain nombre de structures, par l'ensemble de trois structures en gros. On a les tubercules quadrigimaux qui se prolongent par les bras conjonctivaux vers une autre structure anatomique appelée les corps genouillés. Voici si schématisé la lame quadrigimelle. La lame quadrigimelle est formée par les tubercules quadrigimaux qui se prolongent par les bras conjonctivaux vers une structure anatomique appelée les corps genouillés. Nous avons deux types de, tu de tubercules quadrigimaux. Deux types de bras conjonctivaux et deux types de corps genouillés. D'une part, on a les tubercules quadrigimaux antérieurs qui se prolongent par les bras conjonctivaux dits antérieurs vers les corps genouillés externes et l'ensemble de ces Trois structures, tubercules quadrigimaux antérieurs, bras conjonctival antérieur, corps genouillé externe, c'est des relais optiques, c'est-à-dire c'est des structures anatomiques qui interviennent dans la gestion nerveuse de la fonction optique visuelle. Et d'autre part, on a les tubercules quadrigimaux postérieurs qui se prolongent par les bras conjonctivaux postérieurs vers les corps genouillés internes et l'ensemble de ces trois structures, ils ont une fonction auditive, c'est-à-dire il interviennent dans la fonction nerveuse acoustique. Alors, après avoir étudié la configuration extérieure du tronc cérébral avec ces trois euh, segments bulbes, Protibérance et maison nous allons étudier maintenant la systématisation et dans, et dans ce chapitre de systématisation du tronc cérébral nous allons étudier d'abord la systématisation de la substance grise et puis après nous euh, allons voir la systématisation de la substance blanche alors la substance grise au niveau du tronc cérébral il a la particularité d'être morcelé c'est à dire formé par plusieurs euh, segments de substance grise. alors c'est à, à la différence de ce qu'on a vu quand on a étudié la systématisation de la substance grise au niveau de la moelle épinière nous avons dit que la substance grise au niveau de la moelle épinière elle est formée par euh, deux masses latérales réunies par une lame transversale et qui a une situation centrale il, est, euh, il a une euh, position Centrale entourée par de la substance blanche au niveau euh, de, de, de, de, du tronc cérébral, la substance grise elle est morcelée, il est formée par plusieurs morceaux et en plus, il est refoulé en arrière. Il n'a pas une situation, une position centrale, il est refoulé en arrière et il est formé par plusieurs compartiments appelé centres. Nous avons d'une part les centres segmentaires et d'autre part les centres intersegmentaires et suprasegmentaires qu'on va voir euh, centre par centre. Alors voyons les centres segmentaires. Alors les centres segmentaires ce ne sont autres que les noyaux des nerfs crâniens. Nous avons dit que euh, le tronc cérébral, il joue un rôle de centre nerveux dans la mesure où c'est à son niveau que vont naître les nerfs crâniennes. Et d'autre part, il, a un son, il, a, euh, il représente un, un lieu de passage de toutes les voies euh, sensitives et motrices. Donc les centres segmentaires, ce ne sont autres que les noyaux des nerfs crâniennes. Alors ces noyaux des nerfs crâniennes, ils sont au niveau... Du tronc cérébral, ils sont organisés en plusieurs colonnes nerveuses, c'est-à-dire plusieurs euh, euh, euh, structures appelées colonnes nerveuses. Nous avons une colonne dite colonne somatomotrice qui prolonge, qui constitue le prolongement de la base des cornes antérieures de la moelle épinière. Alors ce son, cette colonne somatomotrice prolongeant la base des cornes antérieures, il représente le noyau du 12 au niveau du bulbe rachidien, le noyau du 6 et de la protubérance euh, au niveau de la protubérance, et ce 6, c'est le noyau qui, euh, qui euh, donne naissance au nerf 6 qui intervient dans la motricité du globe oculaire, c'est-à-dire la motricité oculaire, et le noyau du 3 et du 4 au niveau du mésencéphale. Donc la colonne, euh, je, je reprends, la colonne somatomotrice qui prolonge la base des cornes antérieures, c'est ce qui est représenté ici en rouge. C'est une colonne qui représente le noyau du 12 du, du nerf grand hypoglosse au niveau du bulbe, le noyau du 6 au niveau de la protivérance et le noyau du 3 et du 4 au niveau du mésencéphale. Ensuite, on a une autre colonne somatomotrice qui prolonge la tête des cornes antérieures de la moelle épinière et ce sont le Noyau dit noyau ambigu au niveau du but, d'où partent le 9, le 10 et le 11, c'est-à-dire le nerf glossopharyngien, le nerf vague et le nerf spinal qui interviennent dans la motricité du pharynx, du larynx et du voile du palais. C'est ce qui est représenté ici en pourpre. Et ça, c'est Annul. Ensuite, ces centres segmentaires, ils sont représentés par une colonne dite colonne nerveuse neuro -végétative. et cette colonne nerveuse neurovégétative prolonge la zone intermédiaire, il constitue le prolongement de la zone Au niveau du bulbe, on a le noyau appelé noyau cardiopneumo entérique appelé aussi noyau dorsal du vague, c'est-à-dire des 10, et le noyau salivaire inférieur, qui est un noyau annexé au neuvième nerf crânien et qui intervient dans la sécrétion salivaire. Et au niveau de la protubérance, on a un autre noyau appelé noyau salivaire. Supérieur qui est lui aussi annexé au nymph et qui intervient dans la sécrétion salivaire comme le noyau salivaire inférieur. Donc la colonne neurovégétative, elle est représentée, c'est ce qui est représenté ici en, euh, dans cette couleur euh, orange. Donc la colonne neurovégétative, elle constitue le prolongement de la zone intermédiaire de la moelle épinière. Il est représenté au niveau du vile par le noyau cardio-pneumo-entérique et le noyau salivaire inférieur et au niveau de la protubérance par le noyau salivaire supérieur. Ensuite, on a deux colonnes sensitives. Une colonne sensitive qui prolonge la base des cornes postérieures de la moelle épinière et qui est liée à la sensibilité auditive et vestibulaire. Ce sont les noyaux vestibulaire et cochléaire, Et une autre colonne sensitive qui prolonge non pas la base des courantes postérieures mais la tête des courantes postérieures de la moelle épinière, ce sont euh, les noyaux dits du fisso solitaire qui interviennent dans la sensibilité du pharynx et du larynx et un autre noyau qui est le noyau sensitif du 5. Donc, nous avons dit que la substance grise elle est formée par les centres segmentaires que nous avons vus. Voyons maintenant les centres inter- et suprasegmentaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces centres inter- et suprasegmentaires, ce sont des formations propres au tronc cérébral. On ne les trouve nulle part ailleurs. On les trouve uniquement au niveau du tronc cérébral. Les centres intersegmentaires, ce sont des structures nerveuses qui sont placées en dérivation des voies de la motricité. C'est-à-dire, c'est c'est des noyaux nerveux qui sont situés sur les trajets de la, de la voie de la motricité. Et ils font partie des voies motrices extrapyramidales, c'est-à-dire, ils font partie de la voie motrice involontaire, automatique. Alors, ce sont l'olive bulbaire qu'on a vu euh, sur la face latérale du bulbe et d'autres noyaux connus sous le terme de formation réticulée, noyaux rouges au niveau de la jonction du mésencéphale et du diencéphale et le locus nigère qui est situé euh, entre lui aussi entre le mésencéphale et le diencéphale. Les centres suprasegmentaires, ce sont des noyaux nerveux qui sont situés dans le mésencéphale. Ce sont des centres réflexes. Bien, ce ne sont autres que les tubercules quadrigimaux qu'on a vus quand on a parlé de la face postérieure du, mésen, euh, du mésencéphale. Nous avons dit que la face postérieure du mésencéphale, il est formé par la lame quadrigimelle, et laquelle lame quadrigimelle? Il est formé par les tubercules quadrigimaux, prolongés par les bras conjonctivaux, vers les corps genouillés, vers les corps genouillés. Pardon. Donc, les centres suprasegmentaires, ce ne sont autres que les tubercules quadrigimaux, et lesquels tubercules quadrigimaux, ils sont situés à, euh, dans le mésencéphale plus particulièrement sur sa face postérieure. Nous avons fini la systématisation de la substance grise. Voyons maintenant et s'intéressons-nous à la systématisation de la substance blanche. Alors, la substance blanche au niveau du tronc cérébral, elle est médiane et antérieure. Nous avons dit que la substance grise, elle est roufoulée en arrière. Et ce qui reste, c'est-à-dire la partie médiane et la partie antérieure du tronc cérébral, elle est occupée par de la substance blanche. Alors cette substance blanche Il est formée par des faisceaux La substance grise Il est formée par des neurones La substance blanche Il est formée par des faisceaux nerveux Alors ces faisceaux nerveux Ils sont de trois sortes Nous avons les faisceaux aux voies longues, sensitives et motrices Les faisceaux ou voies cérébelleuses Et les faisceaux Dites aussi voies d'association Donc les voies longues ils peuvent être ascendantes sensitives ou descendantes motrices. Voyons la voie longue ascendante sensitive. Alors, La voie longue ascendante sensitive elle est formée par plusieurs groupes de voies. D'une part, on a la voie extéroceptive, c'est-à-dire la voie de la sensibilité superficielle dans laquelle on peut distinguer la voie de la sensibilité tactile protopathique et thermoalgique qui est formée par, comme on l'a dit au niveau de la moelle épinière, par le faisceau spinotalamique. Ce faisceau spinotalamique qui vient de l'extérieur du corps, gagne la moelle épinière, fait rouler au niveau de la corne postérieure, croise la ligne médiane et monte vers le tronc cérébral, le thalamus. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le faisceau spinotalamique. Ce faisceau spinothalamique il est formé de deux contingents. Un contingent antérieur qui gère la sensibilité tactile protopathique, c'est-à-dire la sensibilité au toucher grossière, qui nous permet d'avoir une idée grossière sur les choses qu'on touche. Et puis un contingent dit latéral qui lui il va gérer la sensibilité thermoalgique, c'est-à-dire la sensibilité à la chaleur, différencier entre ce qui est chaud et ce qui est froid, et algique, c'est-à-dire de, permet de différencier entre ce qui est douloureux et ce qui est, est pas, et ce qui n'est pas douloureux. Et toujours dans cette voie extéroceptive, on a la voie de la sensibilité tactile épicritique, c'est-à-dire la, la, la sensibilité qui nous permet de reconnaître de façon précise, avec plus de précision, les choses qu'on touche avec la main. Alors, cette voie, comme vous le savez, c'est une voie qui chemine avec la voie qui véhicule la sensibilité profonde consciente. Ça, on l'a... Euh, euh, Étudié quand on a parlé de l'étude de des voies langues ascendantes au niveau de la moelle épinière. Toujours dans cette voie longue ascendante, sensitive, on a la voie proprioceptive consciente. Et donc c'est une voie qui... Euh, euh, qui, qui chemine et qui est véhiculé par le même type de faisceau qui gère la sensibilité tactile épicritique alors cette voie il est formée par les faisceaux de Gaulle et de Burdac les faisceaux de Gaulle ce sont des faisceaux qui gèrent la sensibilité tactile épicritique et proprioceptive consciente des membres inférieurs et du tronc du corps humain et le faisceau de Burdac c'est un faisceau qui gère la sensibilité tactile, épicritique et proprioceptive, consciente des membres supérieurs et du corps. Alors, cette voie, nous avons dit qu'il fait un relais au niveau des noyaux après avoir né au niveau de l'extérieur de la moelle épinière. Dans la moelle épinière, nous avons dit qu'il monte dans le cordon postérieur. Il ne fait pas relais au niveau du cordon, du cordon postérieur, mais il monte dans le cordon postérieur. Et Il arrive au niveau du tronc cérébral, au niveau des noyaux appelés noyaux de Gaulle et de Burdac. Après avoir fait relais au niveau de ces noyaux de Gaulle et de Burdac, ces faisceaux, de, euh, de Gaulle et de Berdac ils croisent la ligne médiane c'est ce qu'on appelle la décussation sensitive c'est quoi la décussation sensitive c'est le fait que ces faisceaux de Gaulle et de Berdac c'est cette particularité car les faisceaux de Gaulle et de Berdac de traverser, de croiser la ligne médiane c'est à dire ceux qui viennent du côté droit ils passent à gauche du tronc cérébral et ceux qui passent du côté gauche du corps, ils passent vers le côté droit du tronc cérébral et lorsqu'ils croisent la ligne médiane, lorsque ce faisceau de Gaulle et de Berdac subissent ce phénomène de décussation sensitive, ils, euh, ils deviennent euh, ce qu'on appelle le léminiscus médian. Alors le léminiscus médian c'est quoi C'est le prolongement de ces faisceaux de Gaulle et de Berdac après avoir croisé la ligne médiane. Donc, toujours dans ce chapitre de voix longue ascendante, de voix longue sensitive, nous avons vu la voie extéroceptive, nous avons vu la voix proprioceptive consciente, voyons maintenant la voie proprioceptive inconsciente. Mais cette voix proprioceptive inconsciente, comme on l'a dit quand on a étudié la moelle épinière, il est formé par les faisceaux et qui se dirigent vers le vermis. Le vermis, c'est la partie médiane du cervelet. Nous avons dit que cette voie proprioceptive inconsciente, il gère le contrôle de l'équilibre et des mouvements. Nous avons dit qu'il vient de l'extérieur du corps, gagne la moelle épinière et il se projette il effectue un passage obligatoire par le cervelet. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le faisceau spinocérébilleux. Nous avons deux types de faisceaux spinocérébilleux. Le faisceau spinocérébilleux de fléchic, qui est un faisceau qui est direct, qui ne croise pas la ligne médiane et qui gère la sensibilité profonde inconsciente du tronc et des membres inférieurs. Et nous avons d'autre part le faisceau spinocérébilleux de Gowers qui est un faisceau qui est croisé c'est à dire qui croise la ligne médiane et qui gère la sensibilité profonde inconsciente des membres euh, supérieurs alors euh, après avoir vu la voie ascendante au niveau de la substance blanche voyons maintenant la voie euh, euh, longue descendante c'est c'est cette voie, elle est descendante parce qu'elle vient de l'encéphale et elle descend le long du tronc cérébral de la moelle épinière et va vers le corps. Cette voie, elle est motrice, donc elle gère la fonction motrice. Nous avons dit que nous avons deux types de voies euh, descendantes. Il y a la voie motrice de la motricité volontaire. C'est une voie qui vient du cortex moteur du cerveau. Il est formé par deux types de faisceaux. D'une part, on a le faisceau cortico-spinal, appelé aussi faisceau pyramidal, qui vient du cortex de la circonvolution frontale ascendante. Et nous avons dit que ce faisceau qui vient du cellule pyramidal du cortex frontal, il traverse le centre ovale, la capsule interne, il arrive au niveau du tronc cérébral. Au niveau du tronc cérébral, une grande partie il subit euh, euh, le phénomène de décussation pyramidale. C'est ainsi qu'on va se retrouver avec deux contingents. Un contingent direct et un contingent croisé. C'est ce qu'on appelle la décussation pyramidale. Donc cette voie motrice volontaire, elle est formée d'une part par le faisceau corticospinal, dit aussi faisceau pyramidal, et un autre faisceau dit corticonucléaire, appelé aussi faisceau géniculé. Et ce faisceau corticonucléaire ou géniculé, il naît aussi comme le faisceau corticospinal au niveau du cortex frontal, plus particulièrement au niveau de la circonvolution frontale ascendante. Et il descend, comme le précédent, vers le tronc cérébral et il se distribue à chaque étage du tronc cérébral au niveau des noyaux, des nerfs crâniens du côté opposé. Donc cette voie descendante motrice, elle est formée par la voie de la motricité volontaire, pyramidale et corticonucléaire, et aussi il y a la voie de la motricité automatique, c'est-à-dire de la voie de la motricité involontaire. Alors, cette voie de motricité automatique, elle est formée par plusieurs types, par trois types de faisceaux. Le premier, il s'appelle le faisceau cortico-protibérentiel. C'est un faisceau qui, comme son nom l'indique, il unit le cortex au Noyau de la protubérance cortico-protibéranciale, c'est-à-dire il unit le cortex, le cortex cérébral au noyau de la protubérance. Et puis il y a d'autres faisceaux qui naissent de la protubérance et des vulpes et qui vont vers la moelle épinière. Il y a d'une part le faisceau cortico-reticulospinal euh, qui unit. La substance réticulée du tronc cérébral à la moelle épinière Et le faisceau olivospinal qui unit l'olive vulvaire à la moelle épinière Donc nous avons dit que la, la, la, la substance blanche est formée par des voies longues ascendantes et descendantes des voies céréb Et des voies cérébelleuses les voies cérébelleuses, sont formées par le faisceau de et Guido Gowers qu'on a vu tout à l'heure, il y a un autre faisceau appelé faisceau arciforme qui vient du bulbe et qui va vers l'écorce du cervelet, et il y a les faisceaux des pédoncules cérébelleux moyens qui viennent de la protubérance annulaire. Et comme son nom l'indique, les faisceaux des pédoncules au moyen qui unissent la protubérance annulaire au cervelet et des faisceaux qui viennent du noyau rouge et qui vont vers le cervelet, c'est-à-dire qui unissent le noyau rouge, qui est un noyau euh, du tronc cérébral, et donc ce faisceau il unit le noyau du tronc cérébral, le noyau, ce noyau du tronc cérébral appelé le noyau rouge au noyau du cervelet. Donc ça c'est la voie cérébileuse qui est formée par, je reprends, les faisceaux de Fléchie et de Gawors, les faisceaux arciformes, les faisceaux du pidon qui cérébile au moyen et les faisceaux qui et, et unissent euh, le noyau rouge au cervelet. Donc cette euh, substance blanche elle est formée par les voies longues ascendantes et descendantes, les voies cérébileuses, et les voies courtes, appelées aussi voies ou faisceaux d'association. Alors ces faisceaux, ils participent au substratum de la formation réticulée, c'est-à-dire c'est eux qui représentent euh, le substrat, le, le socle sur lequel repose la formation réticulée, laquelle formation réticulée, c'est des noyaux euh, qui sont propres aux Cérébral qu'on trouve que sur le tronc cérébral, et donc cette, ces faisceaux d'association, c'est eux qui assurent la cohésion et le maintien de, de, de cette formation réticulée. Et parmi les faisceaux d'association, il y a un qui est plus important que vous devez reconnaître et qui porte le nom de bandolette longitudinale postérieure. Alors, c'est quoi la bandolette longitudinale postérieure? si on vous pose la question la bandelette longitudinale postérieure c'est un faisceau d'association qui participe à la cohésion de la formation réticulée et donc qu'est-ce qu'il a comme fonction il gère ce qu'on appelle la synergie des mouvements de la tête et des yeux c'est ce faisceau qui intervient en partie dans ce mouvement qui rend les mouvements de la tête et des yeux synergiques. C'est ce qui est représenté ici par cette euh, formation blanc, euh, pardon, bleue. Donc, euh, je reprends, les voies courtes, appelées aussi faisceaux d'association, ce sont des faisceaux qui participent au substratum, c'est-à-dire le socle sur lequel repose. Euh, et sont maintenus les, la, les noyaux de la formation réticulée on en a plusieurs le plus important c'est celui qui appelé la bandolette longitudinale postérieure et qui intervient dans la synergie des mouvements de la tête et des yeux donc je termine en disant que le tronc cérébral c'est une structure anatomique nerveuse très profonde Il occupe la une position profonde dans la fosse cérébrale postérieure. Et c'est une structure qui joue un rôle vital rappelé le noyau du 10 le noyau des nerfs vagues et un rôle fonctionnel parce que c'est à son niveau que naissent euh, les noyaux qui devront donner naissance au nerfs crânien et aussi c'est à ce niveau où passent toutes les voies nerveuses, ascendantes, descendantes, sensitives, motrices et etc. Je vous remercie.